Madame Atta, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de voir une superbe prestation, je vous le dis déjà. À Merci. cette ouverture de la 16e session euh, du comité de direction du festival panafricain. Quand on vous met à l'honneur comme ça, qu'est-ce que vous ressentez déjà en tant que cœur de Séraphin quel, quel est votre sentiment d'être à l'honneur pour cette ouverture-là C'est quand même tout un honneur. C'est un honneur, mais c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Donc, on a, on a essayé de faire... Euh, le maximum crois pouvoir, vous avez dit que c'était une belle prestation, c'est très bon, on est là, très content que les gens apprécient. en tout cas on remercie très sincèrement aux dirigeants qui nous ont permis justement d'être à l'honneur, Je suis dans l'analyse la, dans et dans l'analyse je me fais une certaine analyse, je dis les kimbanguistes sont dans l'instrumental au niveau de l'hymne national et là on découvre le cœur de Séraphin qui, qui a de la voix, dans dans l'interprétation de l'hymne national, est-ce une nouvelle vocation aussi pour les chœurs de Séraphane Mais les voix, mais une chorale ce sont des voix, n'est-ce pas Et qui kibongistes, c'est vrai, c'est la musique, mais le cœur, les voix, justement le chœur de Séraphane, les voix, on peut interpréter euh, tout ce qu'il faut vraiment justement, que ce soit l'hymne national, de lumière, n'importe quel hymne, vous allez pouvoir constater le cœur de, des quatre voix des Séraphins vont justement, correctement, exiger. ça. ne vous euh, départit pas tellement de votre vocation euh, du culte ou bien du, du christianisme ou tout ça que de chanter l'hymne Non mais pas du tout Un cœur, la couronne c'est un cœur. le cœur, il chante euh, toute la musique au contraire c'est un honneur de chanter l'hymne national du Congo, de l'Union africaine, tout vient de Dieu c'est un honneur justement de chanter et on chante Dieu, vous avez pu également écouter on chante Dieu c'est la musique la musique c'est dans tous les domaines Learning song, learning shine to show my love. Oh oh oh. Everybody see I'll prestation il n'y a pas trop longtemps. Euh, en fait. Quelle est la suite La suite. Vous vous on... sentez honoré maintenant non, non? Non, il, il, il, il y a des bonnes choses qui vous tombent sur la tête finalement. Un concert et là on vous appelle pour l'ouverture du comité de direction. Ça augure des beaux lendemains, hein, pour un tel. Coup. <rire> non, c'est vrai. Euh, bon, on est un peu flatté quand même. Hein, c'est pas de Mais ce qui est vrai, c'est que lors de notre prestation, il y avait justement euh, le commissaire. Général du FESPAN, M. Kamunda, qui là, qui a certainement apprécié euh, nos voix et qui nous a sollicité afin de venir interpréter l'hymne national et l'hymne de l'Union africaine. Et par la suite, on dira a beaucoup de choses. Donc, euh, ça vous a pris du temps de répéter tout ça ça va Non, ça, mais, mais ce sont des choristes. Hein, ils sont habitués à prendre. Je crois qu'ils ont donné ça en une semaine, en trois séances. Le hymne national on connaît hein, déjà. hymne national on connaît. Vous savez qu'on a, on a chanté l'hymne national euh, aux Jeux africains. Euh, mmh. en se avec Monabé. Vous vous rajoutez même dans ce que j'ai dit que vous avez une grâce qui vous tombe sur la tête, <rire> pas possible. Hein <rire> vous non. êtes partout finalement. Non mais bon, si on fait bien, on doit toujours représenter le Congo. Mais madame, à travers ça, on, a, on sent en vous l'esprit du management. Vous êtes beaucoup plus manager en fin de compte pour ce groupe qu'artiste, finalement. On s'en rend compte. ben, ben je, chante, hein. je chante la deuxième fois. On ben, il y a les talents de manager qui, qui se dévoilent aussi hein, pour avoir euh, une telle aura à un certain niveau. C'est quand même du management. Hein. C'est vrai, c'est ce que vous dites. Comme vous le dites, c'est ça. Puisque ben, -ce souhaite... que c'est vous qui le dites. Ben, ben, on vous souhaite... Euh... On vous souhaite que la grâce continue, hein En des cas, bonnes cas, choses à la grâce à... de Dieu, oui, oui. On oh, remercie sincèrement oh, Dieu, je dois le remercier de nous, adonner, de nous avoir donné ce don de donné ce don. Merci, bravo. Merci. Bravo. bravo à vous aussi. <rire> je ne vous ai pas trop Non, je pense que j'ai bien <rire> <rire> non plus que jamais, que jamais vivons po pour... Merci.